Concrètement, en termes de mots-clés, on peut faire web marketing, euh, personal branding, tout ce qui est digital. Euh, donc en fait, moi j'ai fait, si vous voulez, euh, 10 ans de salariat dans des boîtes de médias, en gros. Euh, et puis après, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis 7 ans, donc hashtag entrepreneuriat aussi, hashtag webmarketing. Euh, et puis, j'ai une formation euh, de psychologie, de neurosciences appliquées, euh, PNL, hypnose, etc. Donc, euh, vous pouvez me poser des questions euh, sur vos peurs, vos croyances. Euh, et puis, euh, aussi, je ressens un petit peu des choses. Euh, si on peut faire une démo, peut-être, avec Méhane. Euh, Méanne, est-ce que tu peux lui donner le micro, s'il te plaît euh, il me semble que tout à l'heure, tu as parlé, euh, de tu, tu, tu veux accompagner les entrepreneurs pour créer des formations. Est-ce que c'est correct Oui, c'est ça, en fait. Mais ce n'est pas seulement en fait, au niveau technique, comme euh, par exemple, comment... Euh, fait une vidéo pour mettre dans sa formation, mais vraiment un accompagnement personnalisé par rapport à sa thématique et par rapport à son public cible, de pouvoir euh, choisir en fait, le, le, le, le type de formation. Et après, en fait, co-créer avec lui cette formation. Voilà, ça peut être -ce une ce formation en ligne, mais ça peut être présentiel, ça peut être des ateliers, des masterclass. Voilà. Alors, tu es quelqu'un qui est euh, très assez perfectionniste et très compétente parce que tu, tu, tu prends le truc, tu le lâches pas, et tu vas commencer un truc, tu vas le finir, et tu es très méthodique. Mais il y a un truc peut-être, est-ce que si je te parle de, de mode, est-ce que ça te... Est-ce qu'il y a quelque chose avec euh, le fait de, de dessiner ou de... Ou, ou d'accompagner les gens à être mieux euh, au niveau des vêtements. Est-ce que ça te parle Est-ce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec toi euh, Je pense que je suis très mauvaise en ça. Mais tu penses que tu es très mauvaise Oui. Qui t'a dit ça euh, Moi, je pense. Toi, tu penses Oui. Pourtant, moi, je trouve que tu es plutôt bien habillée. <rire> je sais. Est-ce que tu avais, avais quelque chose, des, des, des rêves quand tu étais petite Ou euh, tu aimais bien les robes, euh, la mode euh... Oui, j'aime bien, oui. Aime bien ah, aimes bien quand même, parce que pour, pourtant es nulle, alors. Bah, voilà, c'est ma qui m'a dit ça, voilà, depuis... Ah Ok, bon. Donc là, on a quelqu'un qui est euh, très euh, volontaire dans ce qu'elle fait, qui veut réussir, il y a vraiment... Euh, euh, quelque chose de très fort chez toi, tu lâches pas le morceau, tu vas jusqu'au bout. Mais il y a aussi une pression sociale qui a été faite sur elle, et, et, euh, et quelquefois, on, on, on prend une voie, et c'est pas forcément celle pour laquelle on est destiné. Voilà. Je, je pense que c'est bien, ce que tu fais, tu vas réussir, mais pose-toi les bonnes questions. Bon, c'est ce genre de choses que je peux faire aussi. Merci, Merci. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'elle dit. Euh, je pense que, voilà, on est tous, en fait, euh, comment dire, on ne peut pas échapper à cette, euh, ce, ce, ce, ce regard en fait social. Et, et bien sûr, quand tu parles de, un peu de la mode, euh, même si ça n'a rien à voir avec mon expertise, mon métier, mais effectivement, euh, j'avais... C'est toi fait... qui crée ton métier, c'est toi qui choisis. Voilà, c'est ça, oui. Je, je te laisse avec ça. <rire> non, merci, merci beaucoup. C'est pour pour une, une question pour Morgane, parce que je sais que tu travailles beaucoup euh, avec les femmes et euh, en fait je voulais savoir, euh, je sais qu'il y, y a un énorme marché sur la formation en ligne mais euh, moi je vise plutôt les cadres salariés plutôt que les femmes entrepreneuses et je voulais savoir si, euh, du coup, tu penses qu'il y a un marché pour ça Parce que, euh, en fait, du coup, euh, souvent, il y a l'image pour le salarié que ça doit être la, for la formation doit être payée par l'entreprise et pas à titre individuel, ce que les entrepreneurs n'ont pas dans la tête, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai vu que j'ai essayé de vendre une formation, par exemple, d'efficacité euh, pro, mais qui a fait un bide auprès des particuliers, parce que je pense que enfin, voilà c'était plutôt pour des salariés, donc... Euh L'idée, c'est plus l'entreprise va payer ça pas, pas moi, avec mes deniers quoi. Voilà. Alors, c'était une formation qui coûtait combien On parle de quoi On parle de elle 100 était, euros euh, ou Non, de, de 10 non, milliers. elle était à 50 euros prix public, mais elle était tout le temps bradée par Udemy, donc euh, elle était continuellement à 12-13 euros en fait. Ok. Alors, c'est pas un problème de marché, c'est pas un problème de cible. 12-13 euros. Si, comme l'a euh, décrit tout à l'heure Lingen, ton offre est irrésistible, enfin, j'ai envie de te dire que même si c'est 100 euros, si ton offre est irrésistible, les, en... les gens ils vont acheter. Euh... 13 euros, même pour un salarié, il ne va pas se dire, je vais faire payer ma boîte, en fait. Enfin, ou alors, c'est des gens qui, Faut qu qui... qui se recanalisent, il y a un souci, tu vas d'alignement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais euh... Que tu n'arrives pas à vendre une formation à 13 euros. C'est peut-être un autre problème, c'est pas un problème de marché ou de cible. Tu vends de la produit euh, produ Tu m'as dit quoi Là, c'était bah, un essai, hein. c'est pas forcément ce que je veux faire euh, maintenant, mais c'était... Ah, dirigé... alors stop <rire> C'est ça ton problème. Je te jure, c'est vrai. C'est-à-dire que... C'est probablement... Hein, en fait, je vais vous dire un truc, hein. si vous essayez de vendre quelque chose que vous n'avez pas envie de vendre, je vous le donne en mille, qu'est-ce qui va se passer Vous n'allez pas vendre. Même, même limite si vous le donnez à quelqu'un. Ouais, Les gens, ils vont pas en vouloir, vous n'avez pas envie. C'est ça, ton problème. Donc, en fait, fais l'autre chose à quoi tu penses que tu n'as pas osé faire. Et mets-le à plus cher que 13 euros. 13 euros non, mais là, j'ai vu aussi que effectivement, pour le rentable et durable, ça marchera pas. Ça peut te desservir dans ta crédibilité aussi. Ça peut être un produit d'appel, mais pas plus. Et sinon, pour le marché de la formation, est-ce que tu connais un peu le marché Pour les salariés, en fait, il n'y a, a pas trop de distinction entre salariés et entrepreneuses oh bah, Si tu, tu vends à des entreprises, à des salariés, euh, vaut mieux que tu sois dans le catalogue euh, Pôle emploi, enfin euh, dans, les, dans, les, dans les normes, là, CPF et compagnie, parce que sinon, ça va être compliqué. Et si vous vendez du coaching en entreprise, ne vendez pas du coaching. Vous vendez euh, ouais. euh, de l'accompagnement, euh, moi je fais par exemple de l'accompagnement euh, au changement, euh, du leadership, du management, des choses comme ça. Euh, le coaching ça passe pas. Parce qu'on rentre pas dans la case et quand on, ça dépend ça dépasse c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans la case dans le formulaire administratif du truc, euh, et on est très vieille école en France encore là-dessus, contrairement aux états unis et du coup... Euh, Est-ce que ça a un vrai sens Honnêtement, je ne pense pas. Euh, mais voilà, c'est comme ça. Donc je pense que c'est une question peut-être pour vous trois. Alors, donc, en parlant justement de, de l'entrepreneuriat, de stratégie de contenu, on dit toujours, voilà, il y a toujours un conseil pour les entrepreneurs, c'est être généreux. Donc, être généreux d'apporter de, de la valeur aux, aux gens euh, avant, en fait, de, voilà, de, de le faire payer, en gros. Donc, moi, en fait, ce que j'ai eu, en fait, comme expérience, c'est que j'ai, voilà, j'ai acheté une formation en ligne, voilà, j'ai acheté une formation en ligne d'une entrepreneuse assez connue. donc... Euh, j'ai acheté cette formation parce que je, voilà, je la connaissais en fait juste sur, via internet mais je la suivais depuis six mois donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait, en fait quand elle partage ses newsletters et tout donc vraiment j'ai créé même un petit dossier de classer en fait tous ses newsletters parce que tant que j'aime beaucoup <rire> voilà et, euh, et du coup euh, donc, voilà, elle, elle vient de lancer cette formation donc je me suis dit voilà donc, la thématique c'est euh, voilà, lancer ça. Son, son, son comment on dit, pour devenir freelanceur donc j'ai acheté des formations mais finalement je suis très déçue je sais pas peut-être c'est parce que je suis euh, travaille dans ces domaines là que je vois en fait euh, que la bonne une bonne partie de cette formation est euh, les copies collées de ces news, news, newsletters comme ressources donc c'est ce que j'ai euh, je trouve que voilà il manque de rigueur mais euh, du coup ma question c'est donc comment on peut euh, voilà, apporter beaucoup plus de valeur aux autres si en fait nos contenus gratuits sont, sont, sont déjà de très, euh, de très haute valeur en fait. parce que ces newsletters sont de très bonne qualité mais un copy-call en fait tous ces newsletters pour mettre dans la formation ce que je trouve euh, pas très euh, pas très euh, correct Ouais, alors moi, je ne suis pas une experte euh, formation. Euh, c'est vrai que j'entends ce que tu dis et je pense que c'est un cas qui est assez commun. Tu le disais aussi tout à l'heure quand tu parlais des gens qui sont très bons pour vendre et puis derrière, finalement, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Euh, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est que je ne vends pas de formation, je vends de l'accompagnement. Et, euh, et du coup, forcément, dans l'accompagnement, tu as une interaction, donc tu réagis à une personne assez problématique propre et tu vas aller chercher aussi ce dont elle, elle a besoin pour t'adapter à elle. Donc, dans ce cas-là, tu peux donner du contenu, je pense, même de, de bonne valeur et, euh, et garder quand même une valeur ajoutée qui est supérieure. Maintenant, sur la partie, vraiment, comment faire pour niveler, en fait, euh, ce que tu donnes en contenu gratuit et ce que tu donnes dans une formation que tu vas faire payer Peut-être que Lingen ou euh, Morgane sera plus. Alors, c'est une super bonne question et c'est quelque chose que vous vous demandez souvent. J'ai eu souvent cette question et la réponse, elle est ultra simple. En fait tu donnes de la valeur, c'est-à-dire que tu, tu, tu, tu expliques que aujourd'hui euh, pour euh, être visible, il faut être sur les réseaux sociaux. Tu expliques qu'il y a tel réseau social, c'est mieux que l'autre, pourquoi, etc. Donc ça, c'est du, du gratuit, tu parles sur les réseaux sociaux. Dans, euh, dans ta formation, c'est de la méthodologie. C'est-à-dire que là, tu vas expliquer, et, et réveillez-vous, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je vous dis, je crois en ça, tu... tu, tu tu leur expliques ça. Et là, comment on fait Eh ben, étape 1, vous devez... Non, non, non. Étape 2, vous devez... Non, non, non. Et... Tu, tu leur donnes, en fait, euh, l'occasion d'être dans, le... d'aller du point A au point B. Et euh, le ta formation, euh, idéalement, il faut qu'elle résolve un problème. D'accord Donc tu mets, je sais pas, euh, comment avoir euh, 1000 abonnés de plus sur Instagram en euh, deux mois, parce qu'il faut que ce soit euh, smart. Euh, donc, euh, ça veut dire que tu vas donner vraiment les clés, c'est pas euh, comment avoir plus d'abonnés, c'est pas euh, comment être visible sur Instagram, c'est précisément lundi matin à 8h, ton étape 1, c'est ça, le mardi, c'est ça. Tu donnes des, des, des, des, des techniques du comment on fait, tu vois. Quoi et, et quoi et pourquoi dans le, dans le gratuit quoi pourquoi et dans le payant comment ça ça je, je, je, je le vois bien mais si ici si dans les contenus gratuits elle a déjà parlé de comment en fait ah bah, voilà, voilà. <rire> c'est Ouais, non, mais ah, c'est n'est pas combien, remboursable. Combien Ah Mais justement, là, je parle pas. On va lui de envoyer formation. ma conférence. Je parle pas de la formation parce que là, ce domaine, en fait, je, je le connais, mais je, je parle du produit, tu vois. Okay. Par exemple, dans, le, voilà, dans tout ce que tu mets En fait à disposition des gens, les, les contenus gratuits qui sont de haute valeur, ouais. vraiment de haute valeur ajoutée. Et là, tu lances un produit. Okay. Et, euh, ah. Non, non. Euh, non. Combien, combien ça a coûté, cette formation euh, je... 300 euros. 300, 300 euros. Est-ce qu'il y a un accompagnement euh, qui non, va avec okay. Je pense que la réponse, elle est là. En fait, on est en train de transitionner. Les formations, maintenant, c'est comme des livres. Les livres, on ne peut pas vendre des livres 300 euros. Pourtant, un livre, ça vaut beaucoup, beaucoup plus, plus que 15 ouais. euros. C'est une folie de vendre des livres de poche à 10 euros de... Quelqu'un qui... Moi, je... moi, un de mes auteurs préférés, c'est Brian Tracy, il a 40 ans d'expérience, ses livres, ils sont à 15 euros. Bah, en fait, euh, c'est comme ça, ça devient une commodité. Ouais. Donc, en gros, moi, ce que je vous invite, c'est de prendre l'avance sur euh, l'avenir. Dans un an, deux ans, trois ans, il va exister pour moi un seul format, c'est... Soit vous faites des formations en mode Udemy à 10, 15 euros, et moi j'en ai plusieurs sur Udemy, ouais. c'est des produits d'appel, les gens les achètent, me contactent pas. Quand vous achetez un livre, vous n'envoyez pas un SMS à l'auteur. Hein. Donc c'est juste un livre. Une... Donc il y aura deux types de formations. Les formations à 10 euros et les formations à 1000 euros ou plus. Entre les deux, ça n'existera plus. Pourquoi Parce qu'à 300 euros, la personne elle s'est dit « je le vends pas assez cher, je ne vais pas offrir un accompagnement, mon temps il vaut plus ». Du coup, vous vous retrouvez à acheter un truc à 300 euros dans un monde qui commence à, euh, à vulgariser la valeur de l'information. Et en gros, peut-être que tu as payé 300 euros, quelque chose qui ne valait que 15, 20, 30 euros, peut-être. Et en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, au, ça marche très bien parce que même si pour toi, ça paraissait euh, normal, bah, tout le monde n'a pas eu le temps de classer ses emails. mails Donc... Euh, la personne qui n'a pas le temps de classer ses emails, pour elle, ça les vaut, c'est 300 euros. Parce que toi, ton temps et ton énergie que tu as passé à classer les emails, ça, c'est de la valeur. Okay c'est de la valeur. D'ailleurs, il y a des livres, tout ça. Quand on fait des interviews d'autres personnes et que vous recueillez la valeur des autres, en fait, toi-même, tu as ajouté de la valeur à ces newsletters que tu valorises à 0 euros. Mais si aujourd'hui, je te dis, envoie-moi en Dropbox tous ces newsletters. Bah, en fait, il faut que tu me le vendes à 100 euros parce que tu as, as ajouté de la valeur à quelque chose qui était gratuit. Donc, elle a fait la même chose. Elle a compilé quelque chose et cette compilation a une valeur. Okay euh, et donc, mon encouragement pour vous, c'est peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais tendez vers un modèle où vous vendez des formations à moins de 50 euros. C'est des produits d'appel pour vous faire connaître. Et après, vous vendez des trucs à 1000 euros, quoi. Et à 1000 euros, vous offrez du coaching. Vous offrez du coaching en groupe, peut-être un atelier, peut-être un événement. Et ça, je le vois de plus en plus. Hein. Avant, euh, dans mon industrie, c'était 2000 euros. Tu ne regardes que des vidéos. Il y a un webinaire par mois pendant euh, 10 mois. Okay Maintenant, c'est plus ça. C'est euh, euh, des accompagnements en plus petits groupes. Il y a des coachings individuels. Et c'est pour ça que pour certains, c'est galère. Il y en a qui ont du mal à faire cette transition. Ils sont trop habitués à vendre des trucs à 1000, 2000 euros sans accompagnement. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à, à s'adapter au marché. Okay. Ça te parle Ça t'aide un peu tout ce qu'on a partagé Ah ouais oui, oui, ça me parle okay. beaucoup. Oui. Je pense que bah, même en fait, moi, je travaille en, en entreprise. On fait des formations en ligne pour, pour aider les salariés à monter en compétences. Mais là, maintenant, on, on change aussi euh, la modalité. On fait aussi de l'accompagnement. Euh, en fait, euh, on fait des sessions, mm -hmm. groupes. Et c'est vrai qu'on a fait des sondages et les gens ils ont dit que c'est l'accompagnement qui pour eux le plus qui, qui est le verté en fait de réussite, de motivation, qui est énorme. Et c'est vrai que on pourra on pourra voir en fait que ça ça ça, ça a le même en fait un parc pour, pour même pour le business. Voilà. Par exemple, c'est pour ça que moi j'appelle j'essaye de plus appeler mes formations des formations mais des programmes et euh ce que vous vendez, en fait, vous n'êtes pas vendeur de formation. Moi, je ne suis pas fan du mot infopreneur. Vous êtes vendeur à la limite de transformation. Et moi, j'aimerais croire qu'avec quelques vidéos, vous pouvez avoir, apporter de la transformation. Mais pour moi, une vraie transformation, euh, ça implique peut-être des échanges, un accompagnement. D'accord Donc voilà, c'est pour terminer. Merci, Merci à toi, Mais Anne, pour ta oui, question. Euh, Quelqu'un d'autre Allez-y, allez-y. Alors, deux devant, bah, chacune son tour, Marina, puis Elisabeth. Hein, ça. Alors, Marina, c'est elle, Diane, et Elisabeth, c'est elle. Merci. Euh, tu parlais de, de leviers. Est-ce que tu peux nous en citer, quelques-uns Alors, les leviers, tu veux dire, dans l'entreprise bah, Alors, il y a plusieurs choses à faire. En fait, en général, ce qu'il faut faire, c'est déjà faire une cartographie de son entreprise et comprendre vraiment comment elle fonctionne. Ça veut dire euh, qu'est-ce que toi tu fais comme action euh, au quotidien, comment tu remplis tes journées, qu'est-ce que tu vas dépenser Et souvent les dépenses c'est un bon indice en fait pour savoir où sont les leviers. Et la première chose à faire, enfin en tout cas la première chose que moi je fais quand je commence à travailler avec un client, c'est de regarder bah, quels sont ces différents leviers d'acquisition, qu'est-ce qu'il propose, est-ce qu'il a une offre, est-ce qu'il a des offres, est-ce qu'il a plusieurs offres Et les leviers souvent ils passent par la standardisation. Ça veut dire euh, réfléchir à avoir peut-être, bah, comme tu le disais tout à l'heure, une grosse offre qui soit, euh, qui soit plus facile à vendre sans avoir 50 000 euh, offres différentes, à avoir, enfin, en gros, baser son développement sur un, deux canaux d'acquisition principaux. Moi, je vois souvent chez mes clients des gens qui vont, euh, par exemple, proposer, une, qui vont vendre principalement, par exemple, à des grosses boîtes et qui continuent à multiplier les actions en faveur d'entrepreneurs. De, pour donner un exemple un peu grossier. Et tout ça, ça coûte de l'argent, parce que bah, tu vas aller payer euh, des, euh, des associations, par exemple, d'entrepreneurs, ça va te coûter du temps, tu vas te rendre dans, je sais pas, dans des BNI, dans des choses comme ça, et si ça se trouve, c'est pas du tout là que tu as tes clients. Et en plus, moi, je considère vraiment que, en fait, il y a souvent, on a une façon de communiquer, on va dire privilégiée, et c'est là qu'on est bon. Et quand on regarde, en fait, tous les clients qu'on a, en général, ils arrivent un peu tous de la même façon. Pas tous, il y a peut-être une ou deux techniques. Mais quand tu regardes même dans plein de toutes petites petites boîtes, il y a plein de gens qui ont huit techniques différentes. Quoi. Ils font de la prospection, de l'acquisition sur le net, ils sont sur huit réseaux sociaux différents, etc. Et souvent juste resimplifier et aller faire encore mieux ce que tu sais déjà faire déjà en t'appuyant en fait sur tes, bah, tes points forts, euh, sans, sans rester dans, dans la facilité. L'idée c'est pas de rester dans sa zone de confort, mais d'aller pousser et faire ce que tu fais de mieux encore un peu mieux et te former pour te développer sur cette partie-là. C'est souvent un bon levier. Après, il ouais, y a la, la standardisation. Euh, ça veut dire avoir une offre homogène, proposer souvent des produits que tu vas, sur lesquels tu vas retrouver en fait, souvent les mêmes modes opératoires euh, auprès de tes clients. Ça te permet d'avoir des fichiers sur que tu vas pouvoir utiliser plusieurs fois pour gagner du temps et pour te recentrer aussi sur ce qui compte le plus, en fait. euh, au final, en général, ton client, surtout sur une activité de service. Ce qu'il veut, c'est la valeur ajoutée, c'est ce que toi, tu vas pouvoir lui apporter dans la relation one-to-one. -one. Euh, voilà, le temps que tu vas passer, je sais pas, à faire un nouveau contrat, à passer par exemple 10 heures sur une proposition, parce que tu vas t'adapter précisément à son besoin, plutôt que de proposer quelque chose qui existe, enfin, d'un peu standardisé. Ça va te permettre aussi de, de gagner du temps et de faire des économies aussi. En fait, tu focalises tous tes efforts sur une offre avec une cible d enfin une cible, un, cas, un, cas, un ou deux canaux d'acquisition, et c'est quand même beaucoup plus facile, et c'est plus rentable. Ok, merci. Euh, ma, ma question est à peu près la même. <rire> Donc je vais peut-être euh, rajouter une deuxième partie à, ma, à la question, c'est... Euh, Comment, euh, comment bien définir son prix finalement comment que, euh, Quels seraient les, les indicateurs euh, à retenir pour pouvoir bien définir son prix C'est une, une vraie difficulté pour toi aussi <rire> Non, c'est surtout une très vaste question. Euh, alors, je viens de la finance. Donc, en finance, on va dire qu'il y a plusieurs catégories, euh, il y a plusieurs façons de définir son prix, la première chose, c'est connaître ton prix de revient. Savoir combien ça va te coûter vraiment de produire ton service, ton produit. Euh, ça veut dire bah, toutes, les toutes les dépenses que tu vas avoir pour pouvoir réaliser ton produit. Et aussi, ce que souvent les entrepreneurs ont tendance à mettre de côté, c'est le temps qu'on va passer soi-même dans la à production ça, ouais. du produit ou du service. Donc en aucun cas, le prix doit être inférieur à son temps de travail plus bah, les coûts qu'on va devoir supporter. C'est la première chose. Après, il y a aussi une notion de prix de marché. Regardez ce que fait la concurrence. Euh, en sachant qu'il faut toujours se méfier, moi je vois souvent des entrepreneurs qui vont avoir tendance à aller se comparer par exemple à une autre personne qui va faire à peu près la même prestation, ou en tout cas qui va avoir la même promesse, mais quand on creuse un peu dans l'offre, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de choses. Donc il faut vraiment s'assurer que les deux prestations soient comparables. Vraiment, voilà, si euh, okay, mon concurrent vend à 100, Très bien, mais euh, si euh, dans 100, il y a une heure de travail alors que toi, tu donnes une prestation avec 10 heures de travail, ça ne vaut pas le même prix. Donc, voilà, tout n'est pas directement comparable. Et après, euh, moi je trouve que c'est intéressant de réfléchir aussi par rapport à la valeur de ce qu'on apporte au client. Alors c'est le plus difficile parce que ce n'est pas du tout quantifiable. Enfin euh, En tout cas, c'est souvent difficilement quantifiable. Il y a des métiers où on arrive très bien à le faire. Sur de certains métiers commerciaux, pour les gens qui vont faire de la récupération de taxes, ok, bah c'est facile, euh, je vous récupère 20% de votre crédit impôt recherche. Voilà. Enfin, je prends 20% du montant que j'ai récupéré, c'est facile. Quand on fait des métiers où les résultats sont moins tangibles, euh, c'est plus compliqué. Mais il faut quand même essayer d'avoir une réflexion euh, là-dessus. Alors, ça veut dire si, par exemple, je ne sais pas, tu amènes ton client à générer à la longue un potentiel de chiffre d'affaires de 100 000 euros en plus, le il ne va pas l'avoir demain. Donc lui dire bah, ⁇ tu me donnes 50 000 euros ⁇ ça n'a pas forcément de sens. Mais c'est un élément, en tout cas, à avoir dans sa, dans sa réflexion. Et après, moi, je crois aussi sincèrement qu'il faut savoir se détacher des autres et, euh, et essayer de trouver le prix qui résonne juste pour toi si tu sens que pour ton client, ça passe. Hein. Forcément, si tu vises des clients qui n'ont pas beaucoup de moyens, que tu leur proposes. Hein. Un service à 10 000 euros, il y, y a un problème d'adéquation entre l'offre et, et la demande. Mais il faut trouver le prix qui est juste pour soi et se, un peu se libérer d'aller regarder, par exemple, pour les freelances. Non, mais les gens sur Malte, ils sont à temps, donc du coup, moi, je ne peux pas dépasser tant. Bah, oui, peut-être que les autres sont à tel prix, mais toi, tu as, as 10 ans d'expérience à valoriser, tu as telle, telle, telle, telle chose. Il faut aussi savoir, euh, on a tendance à toujours... Euh, se sous-évaluer, donc euh, voilà, il faut, faut lâcher un peu du lest là-dessus. Euh, moi, je ne vais pas en dire beaucoup plus, euh, j'ai une formation en ligne dessus, donc qui reprend euh, l'intégralité, donc qui reprend le pourquoi et le quoi, en vous expliquant comment, comment euh, avec la méthode d'euro, euh, Bettina a, a acheté cette formation, elle peut témoigner. Voilà. <rire> ah, voilà, allez voir... Euh... Ah le piège Tu me mets en porte-à-faux là Younes, alors juste moi je vais juste apporter quelque chose en plus euh, Avant de donner la parole euh, Moi ce que j'ai lu de la part de Seth Godin dans son livre C'est le marketing euh, il, il dit que le prix c'est un filtre C'est avant tout un filtre avec qui vous voulez travailler Une fois je voulais vendre euh, maintenant ça me fait rire mais à l'époque je ne comprenais pas, assez. je voulais vendre du sponsoring, euh, de la publicité sur mon podcast à Audible qui fait des livres audio et euh, qui avait un prestataire et je lui avais dit un truc du genre ouais pour 50 euros je sponsorise trois euh, épisodes et je fais la promotion d'Audible et le prestataire il m'a dit mais je ne peux pas leur dire 50 euros, ils ne vont pas te prendre au sérieux en fait. Tu vois, une, une filade d'Amazon, tu lui dis, il y a quelqu'un qui veut que tu fasses un chèque de 50 euros pour il, Donc il m'a dit non, tu ne peux pas faire 50 euros. Il faut que tu fasses 100. Et moi, j'étais là, mais non, c'est trop. Ben, en fait, l'argent, ton tarif, c'est un filtre. Si tu veux travailler avec un tel client, il ben, faut que tu mettes le prix qui a de la valeur à ses yeux au point de l'engager à utiliser ton produit. Okay. Si tu veux travailler avec des, euh, des boîtes du CAC 40, tu travailles différemment, tu as des tarifs différents qu'avec des plus petites boîtes. Et après, bon, ça dépend de ce que tu offres derrière. Mais en gros, moi, par exemple, aujourd'hui, je fais du, euh, du coaching que euh, voilà, je vends à un certain chiffre, à 4 chiffres, un montant à 4 chiffres. Je n'aurais jamais osé faire ça il y a 2-3 ans à peine. Et en fait, je me rends compte que je travaille avec des clients qui sont différents, c'est tout. J'ai n'ai pas. Ce n'est pas parce que je fais plus cher que j'aurai moins de clients d'ailleurs. Mais je vais attirer une certaine gamme de clients. Et ce n'est pas dévalorisant pour ceux qui ont moins d'argent. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai 10 ans d'expérience. Je ne veux plus enseigner le blogging. Mais si je veux enseigner le blogging, bah, je ne vais pas te facturer plus de 50 euros, 100 euros de l'heure pour t'aider sur ton WordPress. Parce que ce n'est pas là où est ma valeur. Par contre, je serais prêt à facturer 300, 400, 500 euros la session si c'est pour t'aider à trouver ta mission de vie, à trouver ton idée de business qui va t'accompagner pendant 10 ans. Parce que là, la valeur elle est bien différente. Et en fait, je vais attirer deux publics différents. L'un, ça va être quelqu'un qui a lu qu'on pouvait vivre de son blog et du coup, un peu opportuniste, qui veut juste créer son blog pour tester. Et l'autre, c'est quelqu'un qui a lâché son job sans même avoir de rupture conventionnelle, qui a pris un gros risque et qui est prêt à vraiment se défoncer pour changer de vie, tu vois. Et cette personne-là, elle est prête à payer 3 000, 5 000, 10 000 euros. Okay. Younes. Euh, oui, j'ai remonté en fait sur la, la dernière question qui a été posée sur le prix de revient. Euh, donc il y a une dimension de quantifier en fait, la, le temps alloué pour produire en fait, la, la formation, du coup en l'occurrence. Mais euh, certainement, en fait, ces coûts, il doit, on doit les découper par un nombre d'exemplaires vendus. Genre, on veut dire, si on cible 100 copies vendues, ce ne sera pas le même prix que si on euh, fait juste 5 ventes. Donc euh, comment on fait pour quantifier en fait, ce, ce ratio euh, C'est là où j'ai réfléchi beaucoup. En fait, je n'arrive pas en fait, à voir comment estimer au mieux ce prix-là si on ne sait pas dès, préalablement euh, si on va vendre euh, une ou mille copies. Quoi. Enfin, oui, alors effectivement, je parlais plutôt d'une offre de prestation de service. Euh, quand tu fais une formation, ce qui est important, c'est déjà de savoir combien elle t'a coûté à produire. Euh, parce que les entrepreneurs ne font jamais mesurer le temps qu'ils ont passé à produire quelque chose. Euh, mais c'est quand même intéressant. Après, pour quantifier, c'est pas un travail facile. Euh, moi, ce que j'essaie de faire, c'est des prévisions. Savoir bah, combien je veux faire de chiffre d'affaires et qu'est-ce que ça veut dire, en fait par exemple, ben voilà, si je veux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, si pour une formation, par exemple, que tu vendrais à 500 euros, ça veut dire il te faut 20 clients. Euh, est-ce que la valeur de ta formation, pour, est-ce que la valeur ajoutée de ta formation, elle est au moins de 500 euros pour ces clients euh, Je sais pas si je réponds exactement à ta question en fait là. <rire> euh, non, mais ce que je veux dire, c'est euh, savoir combien elle coûte déjà, et après essayer de te projeter pour savoir ben, combien de clients tu vas avoir et à partir de combien de clients tu es rentable. Euh, c'est-à-dire bah OK, elle m'a coûté 3000 euros à produire, elle m'a coûté euh, elle m'a coûté 3000 euros à produire, je la vends 300 euros, euh, et bien du coup, il me faut moins de 10 clients par exemple. Voilà, mais après c'est toujours il y a deux seuils en fait en, dans l'entreprise, tu ton prix enfin il y a ton seuil de rentabilité, c'est-à-dire il te faut minimum 10 personnes il ne faut pas que toi, tu te fixes un objectif de 10 personnes. L'objectif, c'est que tu es peut-être 100 personnes. Et là, tu as vraiment ton levier. Et là, c ça devient vraiment intéressant de vendre de la formation. Du coup, j'étais beaucoup plus calme. Enfin, j'ai trois questions, en fait, à poser. Ah, <rire> Désolée. Euh, oui, du coup, si vous avez un autre collègue qui si, euh... Morgane. Ouais, Morgane. Morgane. Je ne sais pas si, en fait, euh, vous voulez prendre le micro. Je ne sais pas si vous voulez prendre le point. Non Alors... On parle de quoi On parle de créer une formation en ligne, là, ou de créer une formation pour une entreprise euh, Non, pour, euh, ben, pour du B2C, quoi. pour des... En des entrepreneurs. Donc, on, on parle d'une formation temps. en ligne qui ouais. dure euh, combien de temps Une heure C'est une première formation, en fait, que je suis en train de créer. D'ailleurs, formation, en l'occurrence. Euh, c'est une, une première, c'est une première pour moi, du coup. D'accord. Donc, une première formation, on ne fait pas 15 modules, avec euh, tous les trucs euh, qu'on veut mettre dedans, qui sera formidable. on fait pas ça. On fait une formation qui fait une heure, une heure et demie maximum, déjà. Donc, combien de temps ça te prend de faire cette formation Moi, je te conseille pas de commencer à intégrer ça dans des coups, dans des machins. Je te dis, te prends pas la tête avec ça. La première fois que tu vas créer une formation, tu vas mettre longtemps. Tu vas mettre le temps que tu mets, en fait. Tu vas peut-être mettre une journée, tu vas peut-être mettre quatre jours, tu vas peut-être mettre une semaine, deux semaines, trois semaines. Ne te prends pas la tête à faire des calculs là-dedans. Ce qu'il faut que tu comptes en combien ça va te coûter, c'est combien ça va te coûter derrière de faire la communication. Ça, oui. Est-ce que tu mets un budget pour Facebook Ads Est-ce que tu mets un budget pour Google Est-ce que combien de temps tu vas passer à faire ton tunnel de vente Combien de temps tu vas passer à faire tes posts Facebook Combien de temps tu vas passer à publier tes photos Instagram Ça, oui. Mais la première formation, ne cherche pas à quantifier un coût tu vas te rendre fou. Le temps que tu quantifies le coût, déjà, ça te fait perdre tous les jours euh, auxquels tu devais faire ton tunnel de vente.